Oui, bonjour. Locasa, Merci pour le travail. Merci pour le travail effectué grâce à toi. Ma femme Corinne Fulbert Paul me revient. On est sorti de très très loin grâce à monsieur Lali. Son numéro de téléphone c'est le 229 62 08 51, 68, qui m'a aidé à m'en sortir de cette mauvaise passe. Et autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui sont jaloux, qui m'ont détesté. Tout ça pour nous séparer après 16 ans de mariage. Donc, merci pour le retour de Corinne Paul. Merci. Continue ton travail. Hein? Ne baissez pas les bras. Je vous félicite. Je vous félicite pour le boulot effectué. Donc, merci pour tout. Merci. Merci. C'était Rodrigue Paul. C'était Rodrigue Paul. Merci.